Je te présente Pierre et Vincent. Eh bien, que vous est-il arrivé On était inquiète. Nous sommes passés par les petites routes. Tu avais mon argent. Vous exagérez. On a eu peur. Ce n'est pas notre faute. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Eh bien, ce n'est pas grave. Venez manger. Moi, je vais me coucher. <rire> Encore quelques tomates? Non, merci. Oui, s'il te plaît. Merci. La viande, tu l'aimes comment? Saignante. Pierre, Isabelle, comment vous aimez la viande? À point. Bien cuite. Passe-moi ton assiette. Steak saignant, un peu de sel, un peu de poivre. Volontiers. Passe-moi mon assiette et l'assiette d'Isabelle. Deux steaks à points. Attends. Du sel, du poivre et un steak bien cuit. « Après-dîner, vous nous accompagnez au camping ?»« Naturellement. Après-dîner, nous vous accompagnons. »« Ici, c'est bien. »« C'est super. C'est formidable. C'est très bien. C'est chouette. »« Il y a trop de monde. Je vais chercher un endroit plus calme. Viens avec moi. »« Non, je reste ici. Je suis fatigué. » Bon. Eh bien, moi, je vais chercher un endroit meilleur. J'ai trouvé un endroit formidable. Venez Non, je suis fatigué, je reste ici. Aide-moi Aide-le Aide-le Déplie la tente. Assemble tes piquets. Enfonce tes piquets et attache-les à la tente. Tu ne m'aides pas. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Mais si je l'aide. Prends les gros piquets. Prends les gros piquets. Passe les gros piquets dans les trous. Passe-les dans les trous. non on ne les passe pas comme ça non on ne les passe pas comme ça maintenant passe les cordes dans les trous maintenant passe les cordes dans les trous non on ne les passe pas comme ça non, ne les passe pas comme ça. Enfonce-les. Enfonce-les. Ne les enfonce pas si fort. Non, ne les enfonce pas si fort. Bon, il est tard. Nous, on rentre. Bonsoir. À demain. Bonne nuit, à demain. Bonsoir, à demain. Bonne nuit, à demain. Je déplie ma tante. Non, d'abord les petits piquets. Non. Les cordes dans les trous. Après, j'enfonce les petits piquets. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, s'il vous plaît. Mmh. On ne peut pas rester ici, c'est interne au sport. Excusez-moi, je m'en vais. Je suis inquiète. J'étais inquiète. Ah, vous étiez inquiète Excusez-moi. Elle était inquiète. Eh bien, que vous est-il arrivé On était inquiète. Aujourd'hui. Je suis inquiète. Tu es inquiète. Elle est inquiète. Hier. J'étais inquiète. Tu étais inquiète. Elle était inquiète. Nous sommes inquiètes. Vous êtes inquiète. Elles sont inquiètes. Nous étions inquiètes. Vous étiez inquiètes. Elles étaient inquiètes. Vous aviez un problème Oui, j'avais un problème. Aujourd'hui. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Hier, j'avais, tu avais, il avait... Nous avions, vous aviez, ils avaient. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Il faut prendre la route nationale. Il faut prendre la route nationale. Il ne faut pas prendre l'autoroute. Il ne fallait pas prendre l'autoroute. Il fallait prendre la route nationale.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 Je prends les piquets. Je les prends. Prends les piquets. Prends-les. Ne prends pas les piquets. Ne les prends pas. Je les prends. Prends-les. Ne les prends pas. Ouh. On est fatigué. C'est dur le camping. Bonsoir. dormir.